Bonjour, aujourd'hui, je voudrais vous présenter le sujet suivant, mes boîtes. Tout d'abord, j'ai choisi le titre Hayati en arabe, qui signifie ma vie en français. Je suis un jeune homme de 17 ans. Je suis venu de Syrie, en Allemagne, il y a 5 ans. Mes parents sont divorcés, mais j'aime les deux. J'ai quatre sœurs et un frère aîné. De toute façon, nous sommes une assez grande famille. Je suis l'oncle d'un fils de 4 ans et d'une fille de 2 ans. C'est très cool d'être oncle à cet âge. Ma famille et moi aimons nous asseoir ensemble et parler. En plus, j'aime beaucoup le travail d'équipe. Pour cette raison, j'ai travaillé chez Zedica en tant que vendeur. Un autre aspect important, c'est que j'aime parler avec les gens. C'est pourquoi j'adore voyager afin de parler plusieurs langues Arabe, allemand, anglais et français. Chaque année, pendant les vacances d'été, je vais travailler dans un restaurant pour collecter de l'argent. Je trouve la musique pop est le plus beau genre de musique parce qu'elle me rend heureux. Après l'école, je suis étudié étudier le marketing à l'université de Rostock et j'espère à l'avenir travailler dans un grand ferma. Et voilà la fin de ma présentation. Merci de votre attention.